Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez Vous savez déjà c'est votre processus spirituel. Pour tous vos problèmes spirituels, pour toutes vos préoccupations privées, veuillez, je vous en prie, je vous en prie, veuillez me contacter sur WhatsApp appel direct plus 229 63 20 06 77. Je dis bien plus 229 63 20 06. Et professeur Logoso. Ah, bah, sur ah, mon site ah, internet, je ah, euh, vais taper ah, https 2com ah, ah, euh, Voilà. Ah, Donc ah, euh, dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration. Je vais vous faire une démonstration. Je fais le rituel de retour affectif. Retour affectif. Pour votre S. Vous voyez le, tout, le retour de votre S. Provoquez le pardon de votre S. Restez tranquille. Restez tranquille jusqu'à ce que votre S viendra vous demander pardon. Même si vous avez tort. Si bien que vous l'aimez. Non. Et toi, femme, toi, femme, que ton conjoint t'a abandonné, tu ne l'as rien fait. Je sais ce qu'il te demande d'abandonner, de divorcer à jamais. Il disait qu'il ne veut plus te faire le retour avec toi. Il ne veut plus euh, te reconquérir. Il ne veut plus euh, t'avoir dans ta sa vie. Il a décidé de t'abandonner définitivement dans ta vie. Il n'y a pas de problème sur moi. Je suis là pour t'aider. Toi, femme, ou toi, l'homme. Qui est dans ce, dans ce problème. Euh, regardez bien. Regardez bien cette vidéo. vous voyez bon, euh, suivez-moi très bien. Regardez ceci. Regardez ceci. Vous voyez? C'est la statuette femelle. La statuette femelle. Ce ne sont pas des statuettes qui, euh, qui s'achètent au marché, non, au monde de la voie, non. Cette statuette que vous voyez, c'est une statuette qui a été fabriquée à base d'un arbre qui a été poudroyé par le dieu tonnerre. Regardez bien euh, cette ce statuette, c'est la statuette femelle, ceci représente la femme. Regardez ça. vous voyez, c'est la statuette femelle, ça sert à faire le rituel de... Retour affectif, reconquérir votre S euh, le retour de votre S, provoquer le pardon de votre S. voyez, ceci représente euh, la femme, c'est la statuette femelle. Je dis bien, ce n'est pas une statuette qui s'achète au marché, non. C'est une statuette qui a été fabriquée à base d'un arbre iroquo qui a été fabriqué, qui a été euh, foudroyé par le dieu tonnerre. Vous voyez, ça fait un. Ceci, c'est la statuette. Et le statuette masculin, c'est ceci qui représente l'homme. Vous voyez, c'est ceci qui représente l'homme. Ceci aussi a été fabriqué à base d'un approche qui a été foudroyé par le tuer tonnerre. Ce sont des statuettes qui est très puissantes. Donc, dans les vidéos des de marabouts sur les réseaux sociaux, est-ce que leurs statuette sachez qu'on marché. Non. Moi, mes statuettes, moi, professeur spirituel, mes statuettes. Ça ne, ça ne s'achète pas au marché. Je l'ai fabriqué à base de tout, vous pas le tonnerre. Ce sont des statuettes qui sont très puissants. regardez bien. Ce sont des adeptes de tonnerre qui les fabriquent. Ce sont des adeptes de tonnerre qui les fabriquent. Vous me suivez Avant de faire qui que ce soit, le retour et le retour affectif. <coughs> Avant de le faire, je consulte d'abord. Je prends le nom de la femme et le nom de l'homme. Si c'est une femme qui voudrait faire le rituel, je prends le nom euh, de son homme. Ou c'est un homme qui, qui voudrait le faire, je prends le nom euh, de sa femme ou bien de son nez. Voilà. Je prends le nom et je consulte auprès de mes divinités. Je consulte auprès de mes divinités. Pourquoi je consulte Pourquoi Parce que eh, il faut eh, consulter pour savoir sur quel pied il faut rester pour bien danser. Il faut consulter pour voir si eh, comment nous voulons. Nous allons faire le rituel pour que ça soit puissant. J'espère que vous me suivez. Donc, c'est pour cela qu'on consulte. La consultation spirituelle, c'est une bonne chose pour tout homme, pour toute femme, pour tout être humain. Vous me suivez donc je consulte à base euh, de, de, de mes courriers. Ce ne sont pas des courriers aussi qui s'achètent au marché. Donc, ce sont des courriers que mes ancêtres ont étudiés. Ce sont des courriers que mes sages et le roi ont étudiés dans la forêt sacrée. Voilà. Donc ça sert à faire une consultation spirituelle. Voilà. Ceci, c'est le parfum. Maracana. Tout le monde connaît ceci c'est la corde c'est la corde de palmier. vous voyez pour chercher je cherche plutôt deux bouts de feuilles je prends euh, le premier feuille je crie le nom de la femme ici sept fois je crie le nom de la femme regardez très bien je prends une feuille je je crie le nom de la femme une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et six fois et sept fois à la fin je crie le nom de la femme cette fois. Je prends la, euh, le statuette en femelle, j'emballe ça comme ça avec la feuille. Je dépose. Je prends le deuxième feuille, je crie le nom de l'homme une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quatre fois cinq fois et six fois. Pareillement comme le euh, femelle. Je prends le statuette en masculin, j'emballe ça aussi. Suivez-moi très bien, likez la vidéo, aimez, et partagez, abonnez-vous à ma chaîne, c'est Professeur Spirituel, le Rousseau depuis le Bénin. Plus de ça, fait 963, Appel WhatsApp ou appel direct. Regardez très bien. Vous voyez, je prends euh, la corde de palmier. Je ah, prends la corde de palmier. Vous voyez? Je prends les deux statuettes. Je prends deux statuettes. Je les fais face. À la femme se fait face. L'homme l'homme aussi fait face à la femme. Voilà. C'est comme cela, vous serez jusqu'à l'éternité. Après le rituel, c'est comme cela, vous serez jusqu'à la fin de votre vie. Vous voyez, regardez très bien. Je fais la femme fait face l'homme, l'homme fait face à la femme. C'est un utile qui est très puissant. C'est un utile qui est très puissant. Je le fais euh, grâce à ma divinité. Vous voyez Quand je fais comme ça, mmh. Voilà. Vous voyez Ceci Vous le voyez très bien. Ceci aussi Vous le voyez Ceci Regardez très bien. Ceci, ça a comme ça. Tant c'est incorrect, on devrait le refaire. tout mmh. Je euh, puis bien dire je rien. Je viens de faire rien. Je viens de faire rien. Je viens de faire rien. Voilà. Donc, ce que je veux, je, je, je l'ai eu. Donc, avant de, après la consultation, je prends les deux statuettes. Je les fais face comme ça. Vous voyez Je prends la corde. Je commence à les escrocher. quand je suis en train de les escrocher. Il y a des mots magiques, des incantations très puissantes de la magie branche, envoûtement d'amour. Il y a des incantations de la magie branche, de l'envoûtement d'amour. Je prononce le nom de l'homme et le nom de femme, de la femme plutôt. vous Voyez, quand je finis, je fais ça, je prends le parfum. Je prends le parfum. Regardez pas bien. Je prends un coude. Vous vais... voyez Enfin, je prends un, un code. fil grosse et fil noir. Je le mets ensemble. Il faut bien, il faut bien scocher. Parce que quand ça finira, on aura déposé ça la mer on va te poser dans la mer. Regardez très bien la vidéo. On va te poser dans la mer. On va. te poser dans la mer. Vous voyez Je ne reste pas tranquille quand je suis en train d'emballer. Je prononce, je prononce le nom de la femme et le nom de l'homme. Je suis en train de prononcer les deux noms. Je suis en train de prononcer les deux noms avec des incantations de la magie rouge, des mots puissants qui servent à initier. Dit que je suis, ça euh, a été initié à la sorcellerie proche dans la forêt sacrée tout mon enfance. Ouais, donc, pour tous vos problèmes, n'hésitez pas de me contacter. Ne doutez plutôt pas de me contacter. Et je vous ai dit, je ne fais pas de la portefeuille magique, de la valise magique, ni des choses qui produisent de l'argent. Ne me contactez pas pour ce genre de problème. Pas pour le problème de votre de, de fait magique, valise magique, ni des choses qui produisent de l'argent. Je ne le fais pas. Voilà. Si c'est le, le rituel de retour affectif pour reconquérir votre S, le retour de votre S, provoquer le pardon de votre S, le rituel de désenvoûtement, euh, le rituel de la protection spirituelle, le rituel de, de la protection euh, pour tomber enceinte problème de la fertilité, la stérilité primaire et secondaire. Voilà. La personne qui n'a jamais conçu dans sa vie, je suis là pour vous aider. Quelle que soit le, la difficulté, vous voyez, quelle que soit la, la difficulté, je suis là pour vous aider. Donc, suivez-moi ceci très bien. Ceci, c'est le, le rituel de, de, retour, de, de, de retour affectif pour reconquérir votre S. C'est très puissant. Ce rituel est très puissant. Donc, quand je finis, je le dépose. On le jette dans la mer. On le jette dans la mer. Voilà. Donc, c'est la fin de ce rituel. Pour tous vos problèmes de ce rituel, veuillez me contacter. Plus de 129, 63, 20, 06, 67. Pas de problème, je suis là pour vous aider. Je m'appelle professeur spirituel. Je J'ai 28 ans travaille avec les sages dans la forêt sacrée. Il a pas de pour vos problèmes de, de, de, de, de, de la prison, ceux qui ont été emprisonnés, ceux qui l'ont fait, et ils les ont emprisonnés, ceux qui ont qui été enfermés derrière les barreaux, il n'y a pas de problème, je suis là pour vous aider. Merci, je vous remercie et à bientôt. Merci.